une statue de cire avec à l'intérieur vraisemblablement une, euh, une clé. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est amener cette euh, statue de cire à un endroit où il y avait un four pour qu'elle fonde. Toutes les lumières que vous voyez euh, autour... Euh. s'adapte à ce qui se passe dans le jeu. Être, euh, ça pour souffler le feu ah ouais euh, non non non non non non euh, non non, non, non, non, non. Bah non, tu... Non. Je vais me brûler la main. Je vais attendre un peu que ça refroidit. Ah ah. La clé est froide maintenant. Voyez Vous voyez Vous voyez Mais même ça, c'est géré Mais même ça, c'est fourbe Même le jeu t'explique que tu peux mourir de brûlure mort en saisissant une clé. J'aurais pu perdre un doigt, il y a un sonotone. Attention. Ouais, je joli. Je ouais. m'emplate appartenant au père a Abbé de sainte Cécile. Le travail sur l'anneau est à peine visible maintenant. Dans le cimetière, un emplacement pour une clé. Est-ce qu'on va là-bas Mais on sait qu'il va se passer quelque chose de louche. On sait qu'il va se passer quelque chose d'horrible. On le sait. Bah ben oui, en sachant. C'est mignon le petit rat! J'ai envie de l'adopter. Je qu'il va y avoir l'élément de minuit là. Oh. Ok. Ok, j'ai deux clés. On dirait des clés jumelles? Attends. Ok, il n'y a rien. Là, il m'entraîne jusqu'à la nuit. Là, c'est trop louche. Je vous jure, c'est trop louche. Là, je fais comme si ça allait bien, mais ça... Il y a rien qui va. Ok. La clé là-bas ne sert à rien. Euh, on n'a pas d'autres clé. Attends. Il n'y a pas un autre endroit pour mettre... Non, non, la crypte. Oh, je veux plus jamais y retourner à la crypte. Ah, mais la crypte, plus jamais de la vie. Ici, pour aller à l'étage. L'étage où on fait... Où on cuisine de la mortadelle euh, maléfique. C'est dingue comment je fais attention à pas me tromper de porte. <rire> Donc là, il me semble qu'il faut qu'on monte dans le petit labo. Parce que dans le petit labo, il y a des... Euh... Mais j'ai peur du zéro attaque. Dans le labo, il y a de quoi faire des, des potions. Ambiance Charlotte of peut-être hein? oh, Je jamais dû dire Charlotte of par pardon <coughs> En plus, j'ai l'angle de caméra qui me montre même pas où il est Je prononcerai plus jamais ce, ce trigger word. <rire> je crois que je me suis trompé de côté. Aucune raison de venir là. Là, le move que vous m'avez vu faire, c'est que avec les deux gâchettes, je devais rester appuyé lentement et faire une pression lente. Ou moins lente. Parce qu'il captait en fait le, la puissance de la pression les deux en même temps pour que, quand j'appuie l'intérieur blanc, il grandit. Quand je relâche l'intérieur blanc, il se rétrécit. Et il fallait suivre les pulsations. Là, on est dans un endroit où apparemment, dans un monastère, dans une abbaye où justement euh, les moines ont fait un, un genre de grand concert maléfique. Et sont tous morts à la suite de ça. Ok. Ok. Note sur les plantes La serre de l'entrepôt est complètement recouverte de rouille. Il me faut une substance corrosive pour l'ouvrir et le mélange de Diatylogos fera parfaitement l'affaire. Après avoir ajouté du non illisible. Il a préparé. Diatylogos, attends. Ça pousse partout. Mais j'ai du Diatylogos. J'en ai là, hein. Un bouquet de fleurs. Oh. <rire> <rire> mmh. Les fleurs. Dans les recettes, il y a quoi Diatylogos, je vais On a un Dumbria. Ok. Un Diabra. Oula, va falloir noter, va falloir noter. Il va falloir noter. J'ai pas de papier, je suis obligé de prendre. Euh... Je sais pas, j'ai pas envie de faire ça. J'ai un carnet de notes euh, sur lequel je note le, le, le boulot euh, avec Monolith. <rire> avec Monolith. Est, est, C'est l'éditeur qui, qui publie euh, Batman en France. T'imagines, euh, si, si je vois mes notes comme ça, de boulot avec monolithe, et je vois marquer un c'est-à-dire, je vais faire quoi pour monolithe Fabriquer un... une potion contre les Crash limaces. Diatylogos. c'est un diambra. Un diambra. Alors, c'est un ambrinus. Un escamoner. Le deuxième, c'est un E. Ça fait F, E, A, B, D, C. Ce sont des lettrines. Euh... Faut pas y aller dedans, quoi. Un peu comme... Euh celle qu'on trouve dans les champs du Hellfest. Lors du verdict arrive. Alors. B B B D A A B Avec des glaçons, s'il vous plaît. Moi, je, je pense qu'il faudrait que... Euh, comment il s'appelle déjà L'autre qui fait du luminol. Je pense que... Le twist final, c'est que les deux derniers suivants seront René et Ernest. Qui vont finir par monter. Et en fait, ça sera le, le, le nouveau Breaking Bad. <rire> tu vois ils vont, ils vont sortir du Virgin Moreto à 99% pur, tu vois <rire> Attention. Là faut l'imaginer en train de faire. Ils sentent mauvais, la sève commence à suinter à travers le tissu. Okay. Il manque un ingrédient ce mélange. Ah il vient de faire. Il, il vient d'inventer le concept du, du, du bouquet. Ouais. Ouais, c'est un bon mélange. Exemple, à présent je n'ai qu'à tout faire bouillir. Quand les collègues verront ce que je sais faire. Ils n'en reviendront pas. Evil. pourri of horror. Ah le <rire> Le mec il s'arrête devant tous les trucs d'alcool. Il trouve ça incroyable. <rire> <Et> il fait... <rire> il se fait une tisane, tu sais. fais <rire> attention, je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Ok. Excusez-moi, je, je scoop parce que c'est dommage qu'il y ait des sédiments qui... Ah, tu sais, à l'époque, au monastère, quand ils se préparaient des de moraitos, c'était... Euh... Je sais totalement de quoi je parle parce que... je, Moi, à la base... Mes, mes ancêtres, juste avant que, que mes parents soient ambassadeurs, c'était euh, des moines qui préparaient du, du, des moretos. Aussi. Ça, ça vient de là. Chaque riz, tu vois, la racine latine de mon nom iranien, ça vient exactement de là, tu vois. C'est pour ça. On va l'inventer. Sinon, il n'y aurait pas de cohérence. Bien sûr. Il a un truc à boucher, il y a un truc qui s'est barré. Hein. Ça courait. Hein. L'infirmerie. Ok. Le fameux bruit qui court. sur lequel on avait récupéré une clé. Si je dis pas de bêtises. Ok. Sur une échelle de... Ah, 12. C'est rassurant comment Moi, je peux y aller, là. Non. Ah. J'en ai deux sur quatre là, du coup. C'est là où je dois amener les 4 clés. J'ai la verte et la rouge. Ok. Il manque la violette et la jaune. Pff. Rassurant niveau 400. Est-ce qu'il faut qu'on... Re... Oh non... Il faut qu'on retourne dans la cabane du cimetière là Parce qu'il y a la cabane du cimetière avec une porte qui n'a pas été ouverte. Oh... Euh. Comme il fait froid... Avec le dégrippant... Mais oui, mais oui. <t en>, <t en>, en fait, je veux pas y aller. C'était, j'aimais bien quand on passait. Non, on oh, ouvrir ça quand là. Pas ouvrir toutes les tombes, je dois réfléchir. La mort qui pointe ça, et lui qui dit, faut pas que j'ouvre toutes les tombes Mon petit doigt me dit Je viens juste d'arriver là. C'est la première fois que j'arrive ici. Oh cet de nul C'est soit pour dire ça, soit pour dire regarde, ta mort prochaine c'est giga chouettos. L'esprit d'équipe est toujours cru en vous Et vous voulez savoir ce que je pense Tendez l'oreille On tout cracher. Faut refermer les tons maintenant. Non, je pense que les gens à l'intérieur des tons vont refermer ça tout seul. Mon... Ah, je... En huile pour tout cramer. Franchement, faut que je fasse un combo... Euh... Briquet... Euh... Fasmo et fort, pour tout cramer. Il y en a un qui a de l'huile et il y a l'autre qui a un briquets. Je pense qu'il y a un truc à faire. Charlotte aux fraises oh non <rire> Je sais pas ce que je ressens Alerte, charlotte aux fraises. Ah deux fois, deux fois. Je, Non mais, je l'ai pas tenté à chaque fois en plus. J'ai pas parié le truc tout le temps. On est d'accord. Ok. Trois clés. C'est là à gauche. Semble qu'il y a un KGB, Bibi. Dégrippe-moi tout ça. ferai jamais je, je vous jure je m'y ferai jamais <rire> je, je, je, je, mais jamais de la vie je me je, je, je, jamais je m'y ferai jamais Alors. cette solution est incroyable Elle est totalement évident <rire> de pub ultrax avec ultrax je peux déboucher tout l'évier et même si je suis dans un monastère euh, complètement maléfique euh, tout est nettoyable et oui 200 ans de crasse ne peuvent rien face à mon pardon face à ah, ultrax et quand j'ai soif je peux même utiliser ultrax car ultrax est utilisé avec des produits détoxifiants qui sont naturellement prélevés dans la nature. Euh mmh, Ultrax. Je me sens tout détoxifié. Ah il y a vraiment un bruit chelou, je peux pas y aller. Ah okay. J'ai enfermé mes frères comme s'ils étaient des animaux et je les ai laissés mourir Je jai juste venu pour ça. J'ai... J'ai même pas une PS5. Rien. Non mais c'est un deck. Ouais. Euh, les pièces sont... Attendez. On ne l'avait pas dans la machine du basilic Non. La manivelle, j'avais laissé euh, au niveau du puits Ah ouais, j'avais laissé. Mais oui, j'avais laissé la manivelle au niveau du puits, mais totalement. Mais là, si je vais à l'intérieur de, de. Ici, euh, il va se passer euh, une dinguerie là. C'est qu'il faut que je remercie, bien sûr, évidemment! Ok! Et eh ben non. Pas ah, la manivelle. Oui. La manivelle de la trappe. Hein. Ça s'appelle la à... espiscontille, ça Ok. Il y a un truc, le roi, là La manivelle. Oh, oh, oh mais il a pas dit que je l'ai Je l'ai Je l'ai <rire> On va quand même tous mourir <rire> accueillant on va faire ça on va faire bouger l'encensoir Tant qu'il n'y a pas eu de lush. Jesus, that must have been the thurible, or something equally heavy. Ok, qu'est-ce qui peut être aussi lourd qu'un encensoir qui pèse un cadavre La subtilité lorsque je joue à gun grave gore ah, ça aurait été trop stylé s'il si y a un bras qui sortait tu vois pour me saisir à la main voilà oh voilà oh voilà oh la Qui va nous emmener vers notre mort certaine? Oh! Intéressant ça! Oh! pas du tout ce qu'était cette musique. Bien sûr. Ernest, oh, c'est la même porte que j'ai vu, qu il ne faut pas la passer. je devrais aller. Oh, Please, Sebastian. Ah, mais non, je veux pas y aller, toi, vas-y, Ernest. Mais vas-y. Toi, va... oui, vas-y. Ernest, vas-y, oui. Va là-bas. Va là. -bas. Oui, va là -bas. Ernest, euh Oui, vas-y. Mais vas-y. Va Ernest, oui, vas-y, je veux pas y aller, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Attends, c'est quand j'ai faire un truc. Non, j'ai pas de couche A sur ma main. Ernest. Du coup, je peux pas... ...ouvrir la porte. Là. Ça. Il va se faire gober. Mais l'autre tient la porte Hobsha doit être ici. C'est est temps de mettre un fin à ce nightmare. et il n'a pas vu le pendu. Comment je sais qui… Merci. Comment… Des gribes. oui, irrationnelles, aléatoire à dérangé, probablement écrit par les moines qui étaient péchés ici comme endroit ah, le même endroit le même endroit merci papa je me souviens plus si quelle porte c'est la deuxième porte hein c'est cette porte il me semble, hein. il me semble Prends le crucifix. Yeah. un truc happening Oh god Mr. Husher oh shit Oh shit shit shit Mr. Husha? No no no no no Sebastian oh shit fuck oh he's dead Fuck man fuck This is the same place the same room What's happening? <gasps> Come on, sir. Je ne vois rien de bizarre. Peut-être poursuivi par. Euh... What? What? No. Where the hell am I? Hello. What? Nadar Ghost Grand. Réflexion expérience du créateur de la boîte à musique. Qu'est-ce que cette fille Comment ça fait-il qu'elle ne semble pas me voir Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Je l'ai vu, c'était quand j'étais... Euh... C'est quoi nom d'un cucu Il est un peu fort, le morito de... de chaussée au moine. Okay. C'est pas des biscuits secs. Oh, Mr. Neuer, are you all right? Did you find Sebastian? Mr. Finnegan, I... Sebastian is dead. What? Oh, my God! How? I'm sorry. I... shit. Let's get out of here, please. I don't have much time. Sebastian... wait. What do you mean, you don't have much time? He said the same thing on his way here. And I... Jesus! If only I'd paid more attention, if only I'd done something! I don't think there's anything you could have done, really. Maybe... But... Maybe I can do something for you. Thanks. All I need right now is to get out of here. On our way, then. Husha died in there. Trapped. He probably struggled and screamed. Ah.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 Thank <music> you.